Les youtubeurs ils ont une dette envers les gens qui le regardent quand même. C'est un peu eux qui décident euh, leur salaire quoi. C'est un peu ça. Il y, y a très peu de gens qui sont assez euh, puissants pour, euh, pour ne, ne, rien, ne rien avoir à foutre de ce que les abonnés pensent en fait. Par exemple PewDiePie ouais, ouais, PewDiePie lui lui peut faire une vidéo de, de porno sur Youtube, les gens ils vont liker tu vois c'est celui qui domine Du coup, euh, tu fais quoi Tu fais un score là ou je continue de filmer tu, tu joues dans le vent un petit peu là ou ça se passe comment Ah c'est bon, c'est bon. Ok. Oh non, j'ai quand même passe. On va peut-être peut voir un passe, on sait pas. Toi, tu mesures combien là T'as gagné en... en... en amplitude là En largeur d'épaule. Surtout que là je suis courbé en fait hein. Ouais je sais Donc, en fait j'ai pas de chaise hein. <rire> Alors si si il y a une chaise mais il faut déplacer en fait Ouais Puis mais après on... euh, je suis obligé de me courber comme un, comme un chien pour jouer Parce que j'ai à, à moins de mettre genre Le euh, clavier sur, euh, sur mes cuisses tu mm -hmm. t'as pas perdu trop de skills euh, depuis euh, quelques jours là Bah en fait je sais pas parce que là euh... Bah un petit peu quand même là En fait je, je peux pas jouer là, là je joue pas je, je... je fais ce que je peux mais hein. Oulala, là là, il s'est passé quoi alors cool, à hein. ton avis les abonnés ils vont m'insulter là Oui <rire> Mais c'est pas ma faute, euh, j'ai du mal en fait à... En fait je sais pas, est-ce qu'ils veulent voir les mains, ou l'écran, ou les deux C'est quoi hein Si je passe, euh, je mets genre le replay en petite fenêtre comme ça okay, comme ça okay. au cas où ils ont toujours une vue De euh, ce le plus pourri de tous les temps bon. On va pas trop en demander hein, j'ai pas de bureau donc euh... A... Tu pourras, pourras nommer la vidéo fils de misquine. Non Celle-là c'est trop drôle Attends il faut déjà que je fasse sous-titres anglais après si on est pas Bah oui Bah quand on aura internet Putain Bah tu peux faire le montage tout de suite ça Ah oui c'est vrai qu'on a pas internet, on, on nous a coupé internet là C'est génial Super jouons en fine. Allez yeah, j'y passe Oh là là le score le plus pourri du store de, de, de l'humanité. Je peux, je, peux, je peux zoomer là Oui bah si tu veux. Voilà, magnifique score. Beau ne pas avoir de bureau, je suis quand même plus fort que 90% des Français, c'est ça qui est drôle en fait.